Voilà, merci, ouais, ben zoom. Euh, du coup, ben, pour me, me présenter rapidement, moi, j'ai intégré le collectif Instance Z depuis euh, janvier dernier. Euh, donc, comme vous voyez, avec Maurice qui vient d'arriver, il y a une dynamique euh, assez euh, forte portée sur l'inclusion de nouveaux membres. Euh, moi, du coup, je suis tombé euh, dans la marmite de l'intelligence collective et la gouvernance partagée, euh, tout simplement par les problématiques que j'ai rencontrées dans les différentes organisations dans lesquelles j'ai travaillé aussi bien des petites entreprises familiales que des grosses multinationales, et de me dire, mais mince, alors, moi, je pensais que dans les petites entreprises, ça marchait bien, mais en fait, pas tant que ça. Et, et donc, voilà, et de me dire, mais en fait, c'est en lisant le livre de Frédéric Laloux sur réinventer nos organisations, que je me suis dit, ah, mais en fait, le problème, ce n'est pas forcément moi, c'est peut-être les organisations dans lesquelles je travaille. Et du coup, je me suis rapproché des différentes organisations qui travaillent comme ça. Et je me suis dit, ben ouais, ça existe et, euh, et on peut apprendre à faire différemment. Donc voilà, c'est donc, un peu le sujet de ce soir, de vous partager un peu, effectivement, comme disait Mauricio en introduction, notre vision, nous, à l'instant Z, sur ce qu'est la gouvernance partagée, ce que, que c'est une discipline assez nouvelle. Et donc, du coup, euh, il voilà, euh, y a pas mal de choses qui, qui bougent régulièrement là-dessus, mais l'idée, c'est d'arriver à, à poser, nous, en tout cas, notre, notre grille de lecture, notre philosophie, euh, comment nous, on voit les choses. Voilà, donc comme disait Mauricio, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et, euh, et dans tous les cas, euh, l'idée, c'est que je fasse un petit temps de, de présentation, d'une demi-heure, 40 minutes maximum, et qu'après, on ait euh, au moins une demi-heure de, de temps d'échange, euh, questions-réponses. Voilà. Euh, eh bien, c'est parti. Euh, ah ouais, peut-être pour me présenter plus dans le détail, parce que du coup, euh, Stéphane a a fait lien avec le jeu du Tao. Effectivement, moi, je me suis formé aussi au jeu du Tao. J'ai euh, fait de la communication non violente. Enfin, je me suis formé à, à, à tout plein euh, d'outils différents, dont le Dragon Dreaming aussi. Et du coup, à l'instant Z, justement, on, on vient mixer différentes euh, approches. Euh, donc, du coup, on intègre euh, des outils de communication non violente. On va intégrer des outils du Dragon Dreaming, qui est une méthodologie de gestion de projet. Et euh, également, du coup, de, euh, de l'holacratie, sociocratie. Euh, des courants de gouvernance partagée voilà. euh, du coup on a pris l'image du Donets euh, parce que ça représente potentiellement euh, une image intéressante euh, quant à la gouvernance euh, voilà Et donc euh, aujourd'hui on pourrait voir le, les types d'organisation à peu près de, de deux manières donc c'est à dire qu'il y aurait des euh, entreprises en, en forme de structure pyramidale qu'on représente avec le petit cercle à gauche euh, où effectivement, ben, euh, le cercle jaune du milieu représentant le chef qui décide par rapport aux collaborateurs qui sont autour et il y a également du coup, la structure associative qui pourrait représenter une structure de type horizontale où on pourrait être dans c'est le groupe qui décide mais du coup quelque part on passe de l'entreprise qui est quelque part la dictature d'un ou des chefs à une structure horizontale où c'est quelque part la dictature du groupe ce qu'il faut tout le temps en faire tout ensemble Et quelque part, la gouvernance partagée, nous, selon nous, ça pourrait justement, dans cette structure en cercle, euh, bah, pouvoir combiner les deux, c'est-à-dire avoir des décisions individuelles et en même temps, euh, des décisions collectives. Et quelque part, la gouvernance partagée, c'est un peu l'art euh, de décider ensemble et de définir ensemble comment on a envie de prendre les décisions. Et euh, donc, effectivement, bah, pour ces structures dites pyramidale, donc là, on, on voit le dessin en, en grand, donc effectivement, c'est représenté de euh, bah, quelque part. Moi, je vois dans, mes, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, bah, il fallait tout le temps euh, voir avec le chef. Moi, quelque part, je n'avais en tant que subordonné que très peu de marge de manœuvre. Euh, quand bien même dans la fiche de poste, on, on me disait que je pouvais faire ceci ou cela de manière plus ou moins autonome, euh, mine de rien, derrière, tout le temps, elle est validée par le chef. Euh, que ce soit pour euh, ne serait-ce que euh, dépenser 50 euros ou quoi. Voilà. Donc, il y a vraiment cette notion de contrôle qui, qui est très forte euh, dans ce type de système et qui fait que, notamment dans le dernier travail que j'ai fait euh, dans un hôpital, en fait, c'est aussi euh, les managers et le chef, le directeur, euh, in fine. En fait, ce sont des postes où les personnes, à la fin, se retrouvent euh, engorgées par tout un tas d'informations. Et vu qu'on attend à chaque fois qu'ils euh, prennent des décisions, ben, en fait, ils se retrouvent complètement euh, toutes les informations leur arrivent sur eux et en fait il y, y, y a quelque part trop d'informations euh, et donc du coup ça, ça fait un peu entonnoir maintenant euh, donc du coup ça nous amène effectivement des points faibles qui sont potentiellement le sentiment d'impuissance en tant que salarié dans une structure du coup bah, comme je me sens un peu impuissant, bah, du coup je ne me sens pas super engagé euh, ni responsabilisé et on est vraiment dans ce côté de, euh, il faut prévoir et contrôler à chaque fois par les systèmes de procédures de normes, tout ça et voir, il y a même des jeux de pouvoir euh, avec des batailles d'ego. Euh, C'est quelque part euh, là, le dernier boulot que j'ai fait, c'était dans un hôpital pour enfants associatif. Et justement, je m'étais dit, bah, ok, en, en ayant travaillé dans l'entreprise, dans l'industrie avant, je m'étais dit que bah, les batailles d'ego, quand on a un travail dans un hôpital pour enfants, bah, a priori, l'ego on le met de côté pour aller travailler. Euh, au service des enfants et en fait non euh, le système fait que euh, malheureusement on est quand même dans des, euh, dans des batailles d'ego quand bien même une structure elle est associative euh, pour aider des enfants euh, et avec euh, les plus belles intentions non. par contre il y a euh, des points forts qui sont bah, la sécurité puisque du coup comme euh, c'est prévisible le système de fonctionne de manière très prévisible bah, on sent assez sécurisé et notamment, euh, en termes de prise de décision, il y a beaucoup de personnes qui se sentent super à l'aise à en disant, bah, en fait, moi, je n'ai pas de responsabilité. C'est mon chef qui prend la responsabilité de prendre la décision. Donc, en fait, pour moi, c'est super confortable. Et donc, il y a une certaine clarté du fonctionnement euh, qui est peut-être un fonctionnement parfois un peu despotique. Mais au moins, c'est très clair. Euh, il voilà, n'y a, a pas de problématique de compréhension. C'est très bien ce qu'on peut attendre de son manager. Et voilà. Et, et sur l'autre versant, du coup, qui reprend justement l'image du donuts, euh, donc le, le côté organisation sans chef, organisation à centre vide, bah, du coup, c'est de se dire, il y a deux, en tout cas, il y a, il y a deux vraiment types de mouvements euh, particuliers qui sont effectivement euh, la gouvernance horizontale où on tomberait dans quelque part euh, un, un idéal euh, étant blessé du système pyramidal qui fait qu'une un, personne prend toutes les décisions on pourrait tomber dans l'excès inverse qui, est, qui serait du coup de prendre les décisions tout le temps tous ensemble. Euh, et donc, euh, potentiellement, ça amène beaucoup de problématiques, et notamment la question du temps. Arriver à se mettre d'accord, ça, ça, ça prend quand même beaucoup de temps. Euh, et donc, effectivement, ben, il y a cette problématique de manque d'efficacité, euh, potentiellement de, de flou. Euh, moi, je vois notamment même en, en termes de, de, de des, les financeurs. Pour des financeurs, quand vous êtes une association et que vous dites en fait vous, vous fonctionnez de manière... Euh, collégial qu'en fait, vous n'avez pas de président, que c'est une, une coprésidence ou quoi. En fait, il y a beaucoup de personnes dans l'administration française, notamment, qui en fait sont très déboussolées par ça, et manquent de repères. Et même les personnes à l'intérieur de ces organisations, comme on a cette culture du chef, en fait, il y a, il y a, ça crée un vrai flou. Et donc, du coup, potentiellement, ça crée aussi un manque d'autonomie, parce que comme on dépend à chaque fois de l'aval du collectif pour pouvoir faire des choses, ben en fait, on passe de l'aval du, euh, du chef à l'aval du collectif. Donc, ça ne change pas forcément les choses. On reste avec potentiellement des batailles d'égaux et avec potentiellement euh, cette idée de prévoir et contrôler euh, ce que font euh, les autres. Et effectivement, en, en point fort pour le coup, par rapport à, à ce qu'on avait avant, sur le système traditionnel pyramidal, ben, on a potentiellement un peu plus d'engagement et, euh, et une liberté d'expression certaine. Et ensuite, alors, merci. Euh, oui, parce que alors, du coup, là, je suis allé un peu vite, mais du coup, il y a ce côté euh, gouvernance horizontale où on prend des décisions tous ensemble, tout le temps. Et il y a aussi ce qu'on appelle la duocratie, où en fait, c'est les, euh, les petits carrés qui vont dans, tous dans des sens différents. Euh, et ça, potentiellement, ça, ça marche pas mal dans, dans des réseaux, dans des organisations qui, qui représentent en fait des réseaux d'organisation, euh, et notamment de tiers-lieux ou autres. En fait, chaque organisation a son propre fonctionnement et donc, dans le réseau, ben, en fait, chacun fait son truc, et il n'y a pas vraiment euh, d'uniformité, et euh, en tout cas de cohésion. Et c'est pour ça que nous, il me semble important, en tout cas, la proposition qu'on fait en structure, en gouvernance partagée, c'est en fait euh, d'enlever euh, cette notion de chef et de mettre à la place, euh, nous, ce qu'on appelle du coup, le, la carte du modèle Z, euh, qui représente effectivement euh, les, euh, le, le management par la raison d'être. L'idée étant qu'au milieu, en fait, on va mettre la raison d'être, on va mettre les règles du jeu. Et c'est ça qui va définir en fait, euh, où est-ce qu'on y va et comment on y va. C'est-à-dire qu'on va définir ensemble euh, ce qu'on attendait du chef. En fait, On va le définir ensemble. Euh, tout ça pour euh, nous amener euh, là où collectivement on a décidé d'aller. Et donc, du coup, euh, là, l'idée, c'est de pouvoir annihiler en fait, quelque part les points faibles et du système euh, pyramidal classique et de la structure horizontale, quelque part idéale qu'on souhaiterait de, ben, en fait, il n'y a pas de règles, on fait tout tout le temps tous ensemble, à effectivement une, une gouvernance partagée, en structure, en cercle, euh, où on arrive à prendre du coup des décisions collectives et individuelles. Et, et là, du coup, quelque part, euh, l'idée, c'est de rester sur le point de fort de la sécurité et la clarté du fonctionnement par euh, les règles qu'on va écrire ensemble et qu'on va définir ensemble, parce qu'on va mettre en fait au milieu du donut c'est ça qui va nous, nous amener à la clarté du fonctionnement et ensuite l'engagement des membres et la liberté d'expression ben ça ça va être amené justement par la flexibilité du système où on va pas attendre euh, du chef donc là c'est pas une personne qui est au centre qui va définir comment on fait les choses c'est en fait ensemble on va décider de comment on se répartit le pouvoir donc il y a euh, potentiellement à un moment euh, des domaines de liberté euh, pour pouvoir décider de comment de faire les choses et ce qui va justement nourrir l'engagement et euh, la liberté d'expression. Et donc, pour euh, arriver à euh, cette gouvernance partagée quelque part idéale, en fait, il y, y a cinq outils, il euh, y a cinq points concrets à, à faire euh, sur lesquels il faut faire attention et sur lesquels, nous, on, on amène de la vigilance, notamment la manière de prendre les décisions. Donc, il euh, y a un petit ce graphique que, que personnellement, j'apprécie beaucoup parce que ça permet de voir en fait, exactement euh, sur les prises de décision, de prendre la, la juste mesure de okay, en fait vouloir justement prendre décision tout le temps, tous ensemble, en fait, on serait en haut à droite. Et parfois, ben, en fait, quand les décisions prennent trop de temps, ben, en fait, on revient à gauche, c'est-à-dire qu'on va aller sur du, du désengagement. Et ça, ça m'est arrivé beaucoup de fois où, en fait, à vouloir prendre une décision tous ensemble, ben, on va passer une journée, deux journées, trois journées ou en tout fait, cas différentes réunions pour pouvoir essayer de se mettre d'accord. Ben à la fin, en fait, les gens ils vont lâcher, ils vont se désengager, parce qu'on aura mis tellement de temps à trouver quelque chose ensemble qu'on qu va arriver à ce qu'ils appelle, qu appellent en Suisse le compromis-mou, le, le compromis-mou. qu'à un moment donné, ben voilà, on arrive à quelque chose, mais qui ne euh, donne pas vraiment envie de s'engager pour chacun. Et à contrario, ben du coup, euh, dans le système traditionnel, on va avoir effectivement euh, de la décision très autoritaire qui a l'avantage d'être très rapide, mais qui potentiellement peut désengager euh, les collaborateurs. Et donc, ce qui est intéressant et ce qui est important pour nous euh, avec cette slide-là, c'est de vraiment euh, amener la conscience que tous ces modes de prise de décision sont importants en fait euh, dans un collectif. Le tout, c'est de savoir quand utiliser à sa juste, euh, à sa juste mesure euh, le cadre. Typiquement, quand vous avez un incendie, ben, en fait, de manière sociétale, on a défini que le pompier avait le domaine d'autorité en fait, de gérer les, ces situations d'urgence et donc, quand le paupien vous dit, quand il vient chez vous, vous avez, il y a un incendie, quand il vous dit, bon, ben là, on va partir par là, vous allez faire comme c'est, comme ça, en fait, il va prendre une décision de manière autoritaire et vous allez le suivre avec engagement parce que vous consentez à ce que cette personne-là, elle a les qualifications pour, euh, pour prendre ses décisions de manière autoritaire. Et on ne va pas être dans, euh, attendez, je vais vous expliquer, on va faire une réunion ou quoi. Non, on n'a pas le temps à ce moment-là. Et donc, c'est justement d'arriver dans notre organisation à retrouver ce, ce type de fonctionnement où il y a des personnes qui, à un moment donné, ont des compétences, ou en tout cas ont autorité. Et donc, quand on dit qu'ils ont autorité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont capacité euh, et droit à prendre des, des décisions de manière autoritaire. Et il y a sur certains sujets où on va rester sur une décision collective, euh, à minima par consentement, où il n'y a personne qui dit non. Et dans l'idéal, euh, essayer de se rapprocher du consensus au maximum, euh, tout en ayant la difficulté de jamais pouvoir s'assurer qu'on soit au consensus. Euh, jamais, parce que le consensus, en fait, c'est que tout le monde dit oui à 100%. Et euh, aujourd'hui, il n'y a pas de processus qui, euh, qui permette réellement de s'assurer d'être euh, sur ce, ce type de résultat, euh, même si du coup, il y a d'autres euh, méthodologies. Euh, parce que du coup, il y a le consentement, personne ne dit non. Et euh, typiquement, avec l'élément humain, on amène quelque chose sur euh, la prise de décision par concordance qui amène on se, à ce qu'on se rapproche le plus de tout le monde dit oui. Mais on n'est jamais réellement sur, tout le monde dit oui à 100% sur une, sur une proposition. Ce qui prend dans tous les cas beaucoup de temps et donc du coup, ça dépend aussi. Justement, c'est la slide suivante. Oh oui, alors, du coup, je vais revenir. Donc, il y a la euh, autoritaire, donc la consultation. La consultation, notamment, c'est ce qui est décrit dans le livre de Frédéric Laloux sur la consultation d'avis, l'advice process, où euh, en fait potentiellement, j'ai vais prendre le, la décision de manière autoritaire mais au préalable, je vais consulter les membres concernés euh, par la, la décision. Il y a le vote, ce qu'on connaît aujourd'hui en France dans notre démocratie. Effectivement, le consentement et le consensus. Et, et ces éléments, en fait, on va les utiliser en fonction de la, des éléments du, du projet. C'est-à-dire que quand on va parler des racines du projet, qui vont être finalement la raison d'être. La raison d'être, on va essayer de se rapprocher au maximum du consensus. L'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum d'adhésion du collectif à cet endroit-là. Par contre, quand on va être dans de l'action, dans de l'action, potentiellement, euh, il va y avoir des domaines d'autorité. Et donc, du coup, je peux prendre seul la décision, à un moment donné, si j'estime que bah, pour recharger l'imprimante, il faut que j'aille acheter des cartouches. Je ne vais pas demander l'autorisation à un tel ou à un tel. On m'a donné, on m'a attribué un budget, on m'a attribué euh, cette, euh, domaine, ce domaine d'autorité-là, le euh, pouvoir au matériel suffisant pour pouvoir imprimer. Et, voilà. et typiquement, nous, le consentement, on va vraiment l'utiliser sur tout ce qui est stratégie, donc euh, l'orientation tous les six mois, quand on fait des réunions d'orientation à l'instant Z pour, pour définir euh, les capes à tenir, les objectifs qu'on se, qu se fixe, on va utiliser le consentement, et également sur l'organisation, comment on s'organise en interne, les rôles, les cercles et tout ça, on va venir les valider euh, au consentement. On n'utilise euh, pas du tout le vote, ça typiquement, ça va être potentiellement, c'est des choses qui vont rester euh, dans les associations. Ou statutairement, ben, parfois, il faut faire des votes, des choses comme ça à la majorité ou aux deux tiers. Et ensuite, nous, on va utiliser aussi de, parfois le, la consultation sur, euh, sur des éléments, et typiquement euh, sur, la, sur du, du marketing, notamment pour des couleurs, des histoires de couleurs, des choses comme ça. Si on devait tout le temps se mettre d'accord sur euh, quelle couleur on veut pour notre logo, le machin, le truc, ça pourrait prendre des plombes. Et quelque part, ce n'est pas si important que ça. Et, euh, et donc, typiquement, le chose, le nom, euh, ce sont des choses qu'on va, qu va, euh, qu va faire par consultation. Donc, du coup, on, on voit bien que, du coup, on passe d'un système de décision autoritaire ou euh, collective à, euh, effectivement, amener des décisions autoritaires et collectives. Donc, ça, c'était le, le premier élément. Deuxième élément, du coup, c'est l'histoire du chef le manager, euh, le directeur, euh, tout ce qu'on veut. Donc, euh, on voit bien que dans la structure horizontale, donc on enlève cette histoire euh, de chef. Et si on le repositionne, en fait, quelque, quelque part, euh, qu'est-ce qu'on attend du chef En fait, on attend beaucoup de choses du chef euh, qui euh, tranche aussi bien sur les questions RH que sur les questions euh, du coup, opérationnelles. Donc là, il y a toute une liste. On attend qu'ils qu définissent le cap, on attend qu'ils définissent les budgets, qui euh, donnent des feedback euh, aux collaborateurs, qui les accompagnent dans leur carrière, euh, qui organisent... Euh, aussi euh, le temps, euh, en réunion, qui se passe le porte-parole de la direction auprès des collaborateurs, mais également des collaborateurs auprès de la direction, euh, convoquer les réunions, animer les réunions, trancher les décisions. Donc en gros, là, on voit le cahier des charges euh, du manager. Il est assez complexe et pour beaucoup de fois, moi, j'ai vu notamment euh, un manager que j'avais euh, où en fait, il se sentait tiraillé entre ce qui devait remonter au directeur nous concernant et ce qui redescendait du directeur euh, vers nous. En fait, il, il, voulait, il voulait aussi bien être en fait, loyal en fait, envers le directeur qu'envers l'équipe, mais en fait, dans sa position, c'est impossible. Ce qui se retrouve entre les deux, et forcément, ça ne peut pas marcher. En fait. Et c'est la même chose avec les réunions, en fait, de vouloir euh, animer les réunions, les faciliter et tout ça. En fait, à un moment donné, la, la personne, elle fait trop de choses euh, pour, que, pour que ça marche. Et donc, nous, la proposition qu'on fait en gouvernance partagée, euh, et là, quand je dis nous, en fait, ça vient déjà depuis, euh, depuis la sociocratie. Ça a été amélioré par, par le lacratie et euh, qu'on qu reprend là. Mais du coup, c'est de euh, splitter le, euh, le rôle euh, du manager traditionnel en euh, des rôles qu'on avait appelés structurels. Et donc, qui vont reprendre euh, le rôle de facilitation qui va vraiment être là pour faciliter les réunions. Juste euh, son domaine d'autorité, ça va être la distribution de la parole en réunion. On va... Bah, le rôle mémoire, qui peut représenter aussi le rôle secrétaire, euh, ça va être vraiment la mémoire de l'organisation, euh, aussi bien en termes de réunion, pendant les réunions de prendre les notes nécessaires, que euh, justement quand une, une nouvelle personne arrive et se pose la question de, tiens, mais qui travaille où, comment, et tout ça. Ben, en fait, c'est le rôle mémoire qui va pouvoir aiguiller la personne en disant, bah, tiens, tu vas retrouver telle information à tel endroit, là, il y a telle personne qui fait ça. Ou quoi. Et du coup, le lien pilotage qui s'apparente qui le plus au manager traditionnel, le lien pilotage va reprendre, euh, quand on regarde la constitution de l'olacratie, le lien pilotage en fait reprend les aspects euh, marketing, enfin, marketing, les aspects du budget. Les aspects du budget et aussi euh, du coup de donner du feedback euh, aux, collab euh, aux collaborateurs. Euh, et c'est lui quelque part qui s'assure que euh, là pour le coup, la raison d'être du lien pilote en fait, c'est s'assurer que l'organisation en tout cas, le, le cercle dans lequel il se trouve assure sa raison d'être. Et donc, c'est mettre à disposition de l'organisation les moyens nécessaires pour que ça pour que ça se réalise. Et le lien en représentation, justement, et le lien en représentation, c'est pour éviter ce que je vous expliquais juste avant, que la personne en fait se retrouve à il faut que je fasse descendre de l'information de mon équipe et au faut aussi que je fasse en remonter. En fait, je me retrouve entre les deux et je me retrouve un peu schizophrène. Et là, c'est vraiment pouvoir splitter les deux. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va vraiment s'occuper de faire descendre des informations de la direction jusqu'à l'équipe et une autre personne de l'équipe qui fait remonter les informations euh, à la direction. Et ça, ça permet vraiment à ce que chacun ait euh, quelque chose de clair euh, dans son fonctionnement. Et ça, c'est typiquement ce qui a amené par la sociocratie euh, cette notion de double lien Donc, on voit bien qu'on passe d'un management centralisé ou euh, tout horizontal. Euh, avec euh, l'idée que les tâches du chef sont réparties du coup, entre les membres. On ne se retrouve pas avec quelque chose qui reste centralisé ou qui est euh, tellement dilué qu'on ne sait pas qui, euh, qui le fait. Non, c'est du coup, là, on le dilue, euh, mais spécifiquement à quatre rôles, en d'amener le plus de clarté possible sur euh, comment on répartit euh, ces tâches-là. En sachant que euh, la manière, euh, si on revient là, euh, la manière dont exactement on split tous les attendus, c'est-à-dire que si on refait la liste là, et qu'on cherche à les répartir correctement, ben en fait, euh, j'ai envie de dire, chaque groupe euh, a son juste équilibre à trouver euh, aussi euh, là-dedans entre ce qu'on laisse au rôle structurel et ce qui potentiellement, parce qu'il y a des tâches qui font partie de cette liste-là, en fait, qui vont euh, passer au rôle structurel, mais il y a aussi des tâches qui vont redevenir, du coup, euh, à, au groupe dans son entier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, par exemple, définir. Euh, la stratégie et les priorités et les faire respecter, mais en fait, ça, ça va être le collectif euh, qui va faire ça. C'est-à-dire que le lien pilotage va s'assurer que la, la réunion ait lieu. Mais ensuite, c'est collectivement qu'on va définir la stratégie. Et donc ensuite, on arrive sur la notion de rôle qui est amenée là, du coup, avec la sociocratie euh, avec la et qui amène notamment le, le fait de pouvoir justement se détacher euh, de faire la, la distinction entre une personne et un rôle euh, qui est assez important parce que du coup ça permet euh, d'éviter au, au maximum euh, les tensions interpersonnelles je n'ai pas un problème avec euh, Maurizio, j'ai un problème avec la personne qui euh, s'occupe finalement des outils collaboratifs par exemple Alors, en tout cas la personne, j'ai un souci avec le rôle outil collaboratif parce que j'ai besoin de ci je besoin de ça et, et du coup c'est différent euh, quand on se parle de rôle à rôle de parler de personne à personne. Alors ça, c'est un exercice un peu compliqué au départ, euh, en tout cas intellectuellement, mais qui ramène justement à, à voir quand est-ce que j'ai des tensions interpersonnelles, c'est-à-dire entre deux personnes, quand est-ce qu'il y a des tensions entre deux personnes, et quand est-ce qu'il y a des tensions en fait opérationnelles de de fonctionnement euh, quelque part. Et donc l'invitation ici, c'est de pouvoir créer euh, hop, des euh, fiches de rôle à défaut d'avoir des des fiches de poste, où effectivement on a des fiches de poste Moi, je vois le dernier job que j'avais, j'étais ingénieur biomédical, mais la fiche de poste, elle faisait trois pages. Quoi. Euh, et, et donc là, l'idée, c'est d'avoir un différent rôle dans l'organisation. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, à l'instant Z, euh, je crois que j'ai six ou sept rôles. Et sur ces six ou sept rôles, en fait, ils se représentent de cette manière-là, avec un nom, une raison d'être, pour, euh, pour expliciter exactement pourquoi ce rôle-là existe, qu'est-ce qu'il apporte au collectif, avec des attendus, qu'est-ce que les autres peuvent attendre de moi, qu'est-ce que les autres rôles peuvent attendre de moi, et, et domaine d'autorité, c'est-à-dire où est-ce que moi, à un moment donné, c'est quelque part ma chasse gardée, ou à un moment donné, le collectif me fait confiance pour décider sur, euh, sur ce domaine-là. Et là, par exemple, donc, du coup, sur cette fiche-là, ben, on a le rôle entretien, euh, sa raison d'être, c'est des locaux accueillants et conviviaux pour que les participants passent un agréable moment chez nous. Et là, euh, notamment dans les attendus, et entre la raison, les attendus et la raison d'être, en fait, on ne va pas spécifier comment on attend ce que les locaux soient accueillants. On ne va pas lui dire « on veut que tu nettoies à telle heure » ou « non, on souhaite juste avoir euh, une permanence de 7h à 19h les jours ouvrables, un processus pour les demandes d'intervention et un stock de consommables rempli en tout temps. » Le comment, en fait, il est laissé à la personne qui va énergétiser ce rôle. Et c'est ça qui est important, c'est en fait, laisser la créativité aux personnes euh, de voir comment ils ont envie de rendre les locaux accueillants et conviviaux. Potentiellement, il y a une personne, elle va juste faire le ménage et prendre le il y a une personne qui, ah, tiens, les rendant, pour les rendre conviviaux, ben, je vais ramener un peu de fleurs, je vais, met, je vais mettre un peu de décoration, euh, voilà. Et, et c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir comment finalement chaque personne va venir mettre de l'énergie dans ce rôle-là, en se laissant la possibilité d'être créatif en fait, et de ne pas trop restreindre. Donc, on va essayer de limiter au maximum ici euh, les commandes. Et ensuite, le domaine d'autorité ici, bah, typiquement, euh, le domaine d'autorité qui est sur le local d'entretien, bah, ça amène une règle qui spécifie en fait en quoi euh, j'ai autorité sur le local d'entretien. Bah, typiquement, là, la personne dit que bah, toute personne ayant besoin de matériel doit s'adresser au rôle d'entretien avant tout emprunt. Euh, donc, du coup, on explique là, euh, bah, pour pouvoir rentrer dans le local d'entretien et pour pouvoir utiliser le matériel, bah, en fait, euh, voilà la règle de fonctionnement. Donc là, on passe effectivement de descriptifs de postes figés longues avec euh, liste de tâches, de comment tu dois le faire et tout ça, à quelque part euh, des rôles plus petits, euh, clarifiant l'autorité et surtout évolutif. Évolutif, comment et pourquoi ben, En fait, c'est juste ce qui arrive après. C'est la notion d'agilité qui est euh, pour moi une des clés fondamentales en, fait, en gouvernance partagée. Euh, c'est vraiment cette notion de, euh, en tout cas, la distinction entre prévoir et contrôler, versus ressentir et ajuster et là on est vraiment sur euh, la notion finalement de, de tension la tension en fait étant l'écart entre euh, ce qui existe euh, et, ce qui, est, et ce, qui ce qui serait souhaitable et donc là potentiellement c'est représenté par, par ce petit gouffre et de dire ben, mince, il y a potentiellement une personne qui perçoit qu'à un moment donné il y a, on est devant un gouffre euh, et comment on fait pour pouvoir euh, passer euh, de l'autre côté et là, le problème, c'est qu'on va tous y aller de notre meilleure idée. Et ça, ça va être potentiellement des réunions à rallonge, où il y en a un qui va dire « Ah, ouais, mais en fait, sinon, ils font un suspendu. Ah, mais non, ils font un hélicoptère. Ah, mais non, j'ai ouais. un pote, il a une grue. » en fait. Et, et en fait, combien de réunions euh, se terminent En fait, on n'a pris aucune décision parce que chacun est venu de sa meilleure idée et en fait, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, poser euh, de côté euh, la notion de bonne idée et de, de sortir, là, pour le coup, quand on doit prendre des décisions stratégiques euh, ensemble, de, de jouer avec la décision par consentement, justement, qui va pouvoir permettre que euh, c'est une mécanique super intéressante pour arriver à prendre des décisions ensemble. Typiquement Moi, je suis arrivé dans, dans un collectif où, justement, il se passait des réunions euh, à rallonge. Et en fait, il y avait, à la fin de la réunion, il ne se prenait aucune décision. Du jour où on a utilisé de... OK, ben, il y a une proposition. Allez, on va faire le processus de décision par consentement. On déroule le processus. Et à la fin, on a pris une décision. Après, elle n'est pas forcément parfaite. Ce n'est pas forcément la meilleure. On peut revenir dessus. Mais au moment donné, à un moment donné, on pose une planche. Donc là, c'est vraiment ce qui est symbolisé ici. Euh, c'est vraiment la posons une planche, faire la, la, la mécanique des, des petits pas. Et donc, c'est vraiment euh, pouvoir utiliser ça. Et nous, on va utiliser ça notamment en réunion de réorganisation pour euh, définir justement notre fonctionnement en cercle et rôles. Tout ce qui euh, va nous permettre de définir euh, les règles de fonctionnement de notre organisation, on, on va utiliser ça. Et généralement, c'est là où on, on va utiliser ces planches-là euh, qui sont des choses assez... Euh... Parfois, ça peut faire peur parce que du coup, on, on a ce ressenti naturel, ou en tout cas, on a ce ressenti naturel. On a, on a cette culture où on, voilà, on a grandi dans ce, dans ce côté euh, prévoir et contrôler. Et donc, ça, ça demande aussi un espèce de lâcher prise pour chaque individu de partir là-dessus et de dire, OK, on pose une planche, euh, c'est quoi le, le, la plus petite chose qu'on qu puisse faire, euh, qui ne nous mette pas en risque Une des questions qu'on se pose, c'est en fait, euh, de s'assurer que la décision qu'on prend en fait, ne porte pas atteinte à l'organisation et à la poursuite de notre raison d'être. Et donc, voilà, donc, on passe de prévoir et contrôler avec l'histoire de la meilleure idée à plutôt une mécanique où on va vraiment essayer de ressentir et d'ajuster euh, au plus fin. Avec euh, à chaque fois des prochains petits pas, en sachant que euh, on, va, on va parfois revenir en arrière en fait. Oups. Ah, Jérôme, il y a le partage oui. qui est sauté. Ouais. Ouais, je vois ça. Parce que Je suis parti. Euh... En tout cas, pour le moment, il n'y a pas, il y a des discussions en cours, mais il n'y a pas de questions pour toi. Parti très vite. Ouais, mais dans tous les cas, j'ai bientôt terminé. Et Alors... c'est, c'est magnifique. D'ici à cinq minutes, vous saurez tout sur la gouvernance partagée. Euh, je vais venir. Oh. Okay. ok. Ça roule. Okay. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions qui viennent. À toi, Jérôme. Yes. Bah, du coup, on va terminer avec le dernier euh, petit point. Euh, pas les moindres la notion de pouvoir. Euh, et notamment. Euh, dans ce côté gouvernance partagée, c'est croyance qu'on partage le pouvoir de, à part égale. Ce n'est pas, pas forcément le cas. En tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on passe d'un pouvoir sûr, où effectivement, dans une entreprise traditionnelle ou en fonctionnement d'association traditionnelle, c'est le conseil d'administration qui a pouvoir sur le directeur, qui a pouvoir sur les autres à euh, un pouvoir avec, c'est-à-dire que là on se retrouve à un fonctionnement euh, en mode holacratique où en fait euh, le directeur potentiellement ben, il est dans différents cercles, il se retrouve dans un cercle d'ancrage il se retrouve aussi dans le cercle communication, euh, dans le cercle admin l'idée euh, c'est qu'il ne se retrouve pas forcément dans tous les cercles parce que sinon on repart dans quelque chose qu'on essaie de contrôler mais en tout cas il n'y a plus forcément de notion hiérarchique euh, de, à un moment donné, je décide, je suis le décideur par rapport aux autres. Non, je, je ne suis qu'un membre parmi d'autres, euh, où j'ai des attributions quelque part différentes, mais euh, mais in fine on, on clarifie en tout cas comment on, on se répartit ces choses-là. Et donc euh, voilà, pour terminer sur une personne égale une fonction et on passe sur vraiment une personne euh, à euh, plusieurs rôles. Donc voilà. Et donc pour nous l'idée c'est vraiment euh, Mettre aussi l'accent euh, sur ces structures, euh, euh, quelque part de demain, qui sont en train d'advenir un peu partout dans le monde aujourd'hui. Il euh, y a un vrai, des vrais points forts qui sont bah, effectivement, euh, moi personnellement, en tout cas, je m'engage beaucoup plus, j'ai beaucoup plus de facilité à m'engager dans une organisation de ce type-là, euh, parce que j'ai du pouvoir d'agir, parce que je peux justement être dans, cette re dans, ce, dans ce ressenti et je me sens euh, entendu et écouté, en tout cas, euh, quand je partage mon ressenti. Euh, le fait de me sentir coup, entendu, tout ça, ben, ça va mettre de la sécurité. Euh, J'ai de la sécurité notamment parce qu'on clarifie notre fonctionnement avec ce qu'on met au milieu euh, où justement on va mettre, euh, je, je, je peux la, la présenter après euh, dans le détail, En fait, notre carte du modèle Z et c'est ça qui va venir clarifier en fait, les règles de fonctionnement et, euh, et du coup nous amener autonomie et efficience. Euh, avec effectivement comme point faible, ben, euh, ça demande effectivement des compétences. Et que parfois, il y a une vraie difficulté à changer de culture euh, pour certaines personnes dans les organisations. Euh, C'est-à-dire qu'il y a parfois des organisations dans lesquelles euh, il y a une partie des personnes qui sont prêtes et qui ont envie de passer à, à un autre mode de fonctionnement. Euh, malheureusement, euh, aujourd'hui, ce n'est pas un mode de fonctionnement qui est potentiellement fait pour tout le monde. Bah, ça, ça vient déranger euh, euh, le fonctionnement d'autres personnes. Voilà, et donc pour la carte du modèle Z dans son détail, euh, la voici avec au centre, effectivement, ce qu'on met pour nous le plus important qui est l'espace sens, où on va mettre du coup la notion de raison d'être et euh, de cadre éthique, où euh, on, va mettre, euh, on va définir les valeurs, en fait, comment on fait raisonner cette raison d'être concrètement dans notre organisation, l'idée étant de ne pas tomber dans, un, euh, dans une liste à l'après-verre des, des, des valeurs. Que je pouvais avoir dans les organisations dans lesquelles je travaillais, c'est de vraiment arriver à une valeur, un principe, c'est-à-dire concrètement comment on, met en valeur, comment on met cette valeur en fonctionnement dans notre organisation. Et ensuite, on a du coup l'espace rêve dans lequel on va avoir l'orientation, on va définir l'orientation. Et euh, donc, c'est là où nous, tous les six mois, en fait, on fait cette réunion d'orientation où on va définir le, les axes stratégiques quelque part de l'organisation pour les six prochains mois. Et ensuite, tous les mois, on va faire une, une réunion qui se trouve dans l'espace plan, la réunion de réorganisation. où On va définir effectivement, euh, vous avez le petit sigle du règlement et notre structure en cercle et rôle. Donc, tous les mois, en fait, euh, en fonction de, du terrain, de comment les choses se passent, on réajuste les règles de fonctionnement et les... Et la répartition en rôle. Et effectivement, bah, à peu près toutes les semaines, toutes les deux semaines, on fait des réunions euh, du type opérationnel dans l'espace le, action, où là, on a un système d'information, un euh, logiciel qui s'appelle Open My Organization, qui permet en fait, de centraliser un maximum d'informations, de euh, en fait, qui fait quoi, comment, c'est quoi les projets en cours, euh, où est-ce qu'on en est dans la santé de l'organisation. Euh, ça, c'est vraiment les réunions qui nous font avancer concrètement sur le sur les projets. Et ensuite, euh, régulièrement, on va venir dans l'espace célébration. C'est euh, pour le coup, dans la périodicité, on va avoir une, une réunion de célébration qui va avoir lieu tous les six mois, en même temps que euh, celle du, du rêve. On va définir la stratégie, l'idée de pouvoir faire le, le bilan de, de ce qui s'est passé dans l'organisation et en même temps, euh, du coup, de prendre soin des relations euh, et potentiellement des difficultés qu'on a pu avoir euh, c'est quoi les apprentissages qu'on qu retire de, de l'expérience qu'on qu vient de vivre, avec les notions du coup de, de, cadre de, de cadre relationnel, qui est potentiellement appelé cadre de sécurité dans, dans deux organisations. Pour nous, on l'appelle cadre relationnel, parce que c'est vraiment définir la manière dont on souhaite fonctionner ensemble dans l'organisation, comment on souhaite nourrir nos relations entre nous, et avec le processus, effectivement, également d'entrée sortie comment on entre dans notre organisation, comment on en sort avec potentiellement ben, euh, le processus de régulation, euh, c'est-à-dire que quand il y a des conflits, ben, comment ça se passe avec potentiellement ben, une sortie euh, de l'organisation. Voilà pour moi, euh, on peut arrêter l'enregistrement là et puis on peut passer aux questions réponses euh,